Symétrie centrale. La symétrie centrale, c'est la symétrie par rapport à un centre de symétrie. Un centre de symétrie, c'est un point. Ok, pas confondre avec la symétrie axiale. Euh, donc là, ici, j'ai un point O, j'ai un point A, et on voudrait avoir, matérialiser mieux mon point O, je voudrais avoir l'image du point A par rapport au point O. L'idée, c'est euh, à chaque fois de faire comme un demi-tour, alors un demi-tour dans le sens, d'une demi-rotation. On pourrait imaginer la rotation, enfin matérialiser la rotation du point A comme euh, ce cercle, ok, autour du point haut. Et la demi-rotation, ben on va faire que la, moitié de, que la moitié de ce cercle, ok, que je peux couper comme ça. Voilà, donc en fait... On enverrait, au lieu de faire une rotation complète, notre point A', on l'enverrait uniquement jusque là, on s'arrêterait ici. Donc, pour obtenir, cette, pour obtenir directement, on va dire, le, le symétrique, on va faire un autre exemple, le point B par exemple. Euh, première chose, on remarque que ces trois points sont alignés, donc on va avoir une droite, matérialiser la droite BO, la droite objet-centre de symétrie en étant sûr d'aller assez loin pour avoir au moins cette distance-là. Et à l'aide du compas, qui est l'outil de prédilection, dès qu'on veut reporter une distance exacte, euh, on va placer l'écartement sur B. Je n'ai pas besoin de faire le grand cercle, maintenant on fait juste la petite partie qui me permet de euh, trouver mon point B' ici. À partir du moment où vous devez ensuite tracer l'image d'un quadrilatère, d'un parallélogramme, d'un dodecagone, tout ce que vous voulez, c'est un ensemble de points, donc il vous suffit d'avoir par exemple les trois points d'un triangle, vous faites les trois images des trois points et vous avez euh, l'image de votre triangle. Okay pour un, un cercle par exemple, il suffirait d'avoir l'image du centre et ensuite à partir du moment où de reporter le rayon puisque la symétrie conserve les distances. Euh, voilà pour la symétrie centrale. en moins de 3 minutes.